Mesdames, Mesdames, et Messieurs, je dis c'est un grand plaisir pour nous de nous présenter un logiciel performant, très simple. Et nous habitués par parler de QuickBooks, je dis à là, nous allons trop comment un logiciel capable de servir avec en remplacement de QuickBooks. les simple invoice, c'est la simplicité même, vous capable de faire toutes sortes de. Ben là, sur par le logiciel là, nous allons commencer par créer une entreprise, nous verri et puis nous faire nouvelle entreprise et à partir de nouvelle entreprise là, nous mettions un nom, par exemple essai pour nous capable créer genre de entreprise essai Une fois que nous faisons créer, et puis nous allons ouvrir, ouvrir, nous ouvrir, nous sélectionner en bas et puis nous ouvrir. Et après prochaine étape là, c'est capable Choisir un pays pour nous et fonctionner avec. Elle. Nous choisissons autre parce que nous allons faire un good haïtien. Lorsque nous choisissons autre, nous allons faire le suivant et puis et nous demandons est-ce que nous avons des produits qui sont taxés. Nous disons non. Mais après, si nous sommes capables de changer, nous sommes capables de changer. Nous sommes capables de choisir une monnaie, soit nous euros un euro ou un dollar. Je dis à même, nous allons essayer de faire un good et. Pour nous capables de pas nous, nous tapons HTD, c'est le symbole, HTG, c'est le symbole good haïtien. Donc, Et puis, nous faisons suivant. Et puis, une fois que nous fait le suivant, nous est-ce que nous un contrôle de stock à faire Nous disons oui. Et puis, nous faisons terminer donc l'entreprise Nous y créer Nous allons mettre non entreprise. Hein? Et après, nous le mettre soit en français ou nous quitter la langue ou bien la langue qu'on parce qu'il y a près de et, plus d'une quinzaine de langues qu'on est capable de choisir. Une fois que nous ouvert le logiciel, nous sommes capables d'ajouter ADS à la donnée. Par exemple, nous peut Pétionville, Haïti. Donc, c'est pour vous donner un exemple banal comme ça. Et après, nous on choisit currency. C'est, disons... Si nous avons fait un changement au niveau de devise que nous pouvons servi. Là, nous au niveau de la nous avons toujours quitté la goutte. Nous avons changé la langue et nous avons anglais l'anglais, nous avons choisi français et nous langage interface. Et puis, langage et langue nous avons choisi français également et puis, nous avons et et nous faire OK. Immédiatement, nous avons et après, nous avons renommer encore. Dans le cas où nous avons mis mot de passe et avec. Euh, non, pas parce que, et puis nous choisis nos qu entreprise qu que nous voulons ouvrir. Immédiatement que nous nouvelle, nous voyons que nous gagnons interface à en français. Nous sommes capables de configurer en français la langue que nous voulons. Je ni avec configuration de visa toujours en route et puis l'ogua si nous voulons, par exemple, modifier le logo, nous sommes capables de changer un logo, quand nous mettons le logo noir, et puis nous mettons, si nous ne pouvons pas nous capables de retirer le logo, nous allons réduire à gauche, et puis là, nous allons faire enregistrer, et puis nous là et sur facture-là, le logo est pas sorti là pour prochain Prochaine étape là, nous sommes capables de configurer les factures. Dans cette facture-là, nous sommes capables de retirer la des langues, nous mettons... Nous allons no, no, aller no, message, si nous voulons mettre un petit message, capable de facture à et fattuera, no et nous faire. Nous pas TVA nous retirer. Et puis, au pied de la page-là, nous quitter, merci pour votre confiance. La facture à, toujours, là, c'est coordonnées de société A hein, qui ne pas être sous facture-là. Et puis, date d'échéance, thème de paiement, mode de paiement. Et Tout ça aussi, nous voulons enlever, nous ne pas enlever aussi, par exemple, nous pas bien avoir un délai de, de date pour le capable payer. Au niveau du corps du factura, nous a la colonne du numéro de ligne qui est intéressante. Et puis, nous gain description du produit que nous sommes capables de cocher. Et puis, si nous avons un taxe, nous sommes capables de mettre le total des taxes. Et puis, colonne du total, là, dans le corps de la facture. Devient, nous sommes capables de faire même barre là, nous retirer la colonne du numéro de ligne là, nous ajouter la description du produit et puis nous quitter le total des taxes si toutefois que nous voulons euh, mettre taxe là-dedans. Au niveau du texte, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, il y a des noms qui fait, déjà, on modifier, comme par exemple le montant en toute lettres, qui parle au bas de la facture, là, on va mettre le montant et total là, et on est capable de tirer le montant en toute lettres là, on va ajouter montant seulement, ou bien que l'on le montant. Donc là, on va marquer montant, c'est ne va être en bas, facture là, et nous gagne pour nous bon outil aperçu pour nous montrer comment monter les configurer une fois que nous fait faire une facture. Nous n'avons pas juste un petit peu quitter comme ça, et qui configuré avec nous. En matière de compte bancaire, si par exemple vous voulez euh, ouvrez le compte bancaire pour être sur facture-là, si par exemple vous voulez vendre pour capable faire un virement pour vous, capable de configurer et vous êtes bientôt capable de quitter dans la cache. Bon, transfert là, c'est soit fait virement, et puis crédit, et cas de crédit, hein, soit fait, et en, en, en carte de de crédit. Si toutefois, par exemple, vous facturez ou avec taxe, là, tout le monde comprend pourquoi capable faire ça. Par exemple, il y a trois niveaux de taxe sous' vous faire. La ne n'a pas de configurer depuis le début avec les euh, taxes, mais s'il vous plaît, l'hypogène est en retard pour ajouter taxe à la donne une fois que l'entreprise vous fait une crée Pour ajouter taxes à Wallina, utilisez la taxe en prise de l'article et pour faire ajouter, et puis au cas par balle ou non, selon taxe, vous servez dans Biola, par exemple, si c'est TVA, vous mettez TVA, vous, oui. vous choisir le taux de TVA que vous mettez à. Et soit eh, 10%, 19% ou 7%. Donc, à cas, nous choisissons 10%. Et puis, dans le tour de la taxe, dans la première, nous choisissons en bas. Et puis, quand il y en a là, nous pouvons nous faire enregistrer. C'est le même qui va servir dans tout article que nous pouvons créer. Là, bien, automatiquement, il y a une taxe de 10% que nous pouvons faire client libéré puis si vous voulez faire un petit coup de sur le paramètre du clavier gain façon l'offre facture vous fait créer une nouvelle facture F1 créer une nouvelle performance F2 etc donc c'est si vous voulez utiliser clavier plutôt que souris e email là également de d'email qui peut bien apprendre à propos du logiciel là à cause de programmes Windows et 10 et 11 donc avec Windows 7 vos anciens systèmes là et ça a fonctionné, mais à partir de l'une 10, ça n'a pas bien fonctionné sur le logiciel. Ça, des moyens pour mettre email port et puis pour envoyer bike, automatiquement l'email client. Là, nous pas composer une première facture pour nous faire un exemple. Et c'est pareil, si a fait aussi depuis au format, au reçu, toutes ces mêmes barres. Pour les barres -là, nous capable entrer nos clients. Si nous n'avons pas de nos clients déjà, nous mettons sous la tête comme ça, et puis, nous allons entrer là, le client avec nous, et puis, nous ajouter adresse client, numéro de téléphone, etc. Nous sommes capables d'utiliser l'adresse de livraison aussi, c'est différent de l'adresse client personnelle. Là, hein, si, selon ça, nous allons pas faire, et puis, nous allons et puis, nous retourner la facture-là, et puis, la facture-là, elle même, si nous pouvons créer les facture, nous pouvons créer quelle facture, nous capable aller d'aller en haut, nous fait ajouter un article. Nous allons ajouter un article et puis nous fait nouvelle un nouvel article et puis nous commençons commencer à mettre un non article, puis, un article là avec une description si nous voulons. Si nous voulons quitter dans le nom seulement, nous allons pas quitter dans le Et puis, dans le cas pas droit, nous coca et puis si nous voulons mettre une description, nous allons mettre une description. Mais il y a plusieurs moyens aussi. Nous catégoriser de catégoriser toutes chaînes de vente et Si nous voulons aller dans la chaîne de vente. Et puis, si nous voulons aussi, nous capables de mettre quantité que nous recevons. Nous allons ajouter un jour, à inventaire. Et puis, si nous voulons, nous mettons, avant ça, nous mettons coût produit à, à côté non Par exemple, dans le cas de caisse de coca, chaque gain de coca nous coûte 0,66 centimes. Et. Et puis nous mettions 66 centimes. Et puis prix coca que nous vendions. Si nous avons fournisseur, nous mettions nos fournisseurs là. Mais il faut que ça mette à l'avance. Sinon, ça n'est pas bon. Et dans le cas contraire, et nous quittions vite comme ça. Et puis nous mettions prix de revient coca. C'est un dollar et nous allons mettre une deuxième étape de prise à 1,25 si nous voulez. Donc, pour finir, nous, nous sommes censés augmenter. Là, nous avons Coca, nous sommes capables de sélectionner une facture-là. Nous allons prendre Coca, nous sélectionner et puis nous mettons la quantité que nous avons nom Et puis... À tout prix, à la donne, nous ne va pas mettre trop, la donne, nous mettons 5 que nous vendons parce que nous avons gagné un stock, donc 58. 5 là, 1 dollar, nous devons 5 dollars. Mais la facture là, elle est en rouge comme ça, elle c'est en facture pour copier. Donc immédiatement que le client a payé, nous sommes capables de mettre quitter la donne et puis et la peine en vert. Donc ça veut dire que nous avons payé. Si nous de payé tout, nous sommes capables de faire un investissement, selon ce qu'on vend. Nous avons un investissement, par exemple, au lieu de payer 5, nous avons payé 3. Donc, et, et puis ça réduit dans le contenu. Là, nous avons deux et, que vous avons Et puis nous avons enregistré. Et puis, si nous voulons imprimer, nous avons imprimé. Si nous voulons faire un aperçu. Nous aperçu de factures là. Ouais. Et puis, nous avons là. Et nous avons gardé notre entreprise noire, en numéro facture, date et puis article là. Et puis, nous avons payé quatre avec taxes 4,55. Et puis, nous avons deux. Si nous voulons enregistrer aussi dans l'ordinateur, nous n'avons pas enregistrer. Et puis, quand on est là, nous sommes capables de servir à faire après. Si nous voulons imprimer, nous sommes capables d'envoyer. Envoyer, selon notre paire de match, nous que n'avons pas d'envoyer immédiatement parce que Windows n'est pas supporter Windows 10 et 11. Les messieurs, c'est la lab capé, nous nous pas d'enregistrer dans le logiciel-là, comme les rapports, les dépenses et puis notre petit variable encore, catégorie. Donc, et, si ça intéresse, vous so, et mettez dans les commentaires là, que ça intéresse, écrivez nous Et puis, nous à venir à l'autre vidéo la semaine prochaine pour capable de prolonger ces étude que nous avons sur la question de Simple Invoice, qui est bien utile dans la gestion entreprise. Donc, salut à tout le monde. Pas bien la like, vidéo. des nous tous un journée, ce qu'on